Bonjour à tous Salut à vous On est très heureux avec Brigitte de vous retrouver aujourd'hui. Et cette fois-ci Brigitte, on leur propose un tour de mentalisme. Alors Brigitte, oui. je vais te demander simplement d'imaginer que tu as un jeu de 52 cartes. Mm -hmm. D'accord. Tu sais que dans un jeu de 52 cartes, tu as des cartes noires, des cartes rouges. Tu veux pour le... Pour, pour l'événement, garder les cartes rouges ou les cartes noires Les cartes rouges. Les cartes rouges, dans les cartes rouges, nous avons les cœurs et les carreaux. Tu préfères qu'on garde les cœurs ou les carreaux Les cœurs. Les cœurs. Alors, je ne t'ai pas dit, mais j'ai prévu, enfin, du moins, avant de venir, mm -hmm. j'ai fait une prédiction, mm -hmm. d'accord, que je vais garder dans la main. Et je vais te demander dans les cœurs, eh bien, de choisir une carte. Oui. Ça serait vrai. laquelle Il faut que je te lui Tu le dis à un autre téléspectateur. Le 7 de cœur. Le 7 de cœur. Oui. Alors, figure-toi que dans cette enveloppe, enfin dans cette étude, il y a une enveloppe. Mm -hmm. D'accord Et à l'intérieur, j'ai fait ma prédiction. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Alors, imagine que cette carte, enfin, ce qui est à l'intérieur, soit le 7 de cœur. Ce incroyable, j'avoue. Alors je tiens à préciser que Brigitte n'est pas du tout complice. Mm je pourrais le faire devant vous de la même façon. Oui. Je vais sortir la petite carte. Alors attention, hein. c'est ton choix, c'est pas... Hein. Non, non, Je sors l'enveloppe, hop, on n'a plus besoin. Et dans cette enveloppe, ma prédiction. Alors ce qui serait fort, c'est que quand je vais ouvrir, ça soit vraiment ce que tu as dit. Mmh. On y va On y va. Ok, mmh. c'est parti. Suspense. Bien. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de, de montrer. Il y a un papier. Mm -hmm. Voilà, je vous le montre. Je ne triche pas. Et dans ce papier, j'ai écrit quelque chose. Oui, oui, je le vois. Alors ce qui serait fort, c'était quoi ta carte Le 7 de cœur. Le 7 de cœur. Mm -hmm. Eh bien. Le 7 de cœur. Oh, c'est incroyable, j'avoue, <rire> je vous le fais, mais franchement... Euh... Et voilà Un tour de mentalisme, ça c'est un nouveau tour qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps. Mm -hmm. C'est vrai que ça, ça fait son effet, tu ah, arrives, et ouais. tu demandes de citer une carte, et tout de suite dans l'enveloppe, la, la carte que tu as nommée. Oh, mais franchement c'est bien. Ah hein mais c'est... Oui j'avoue que... Voilà, bah écoute Bogit et puis... Vous les amis je vous donne rendez vous très prochainement je suis en train de travailler sur un tour de cartes j'espère qu'il vous plaira si cette vidéo vous a plu et eh bien vous connaissez déjà la chanson likez, commentez, et eh bien aussi allez voir aussi dans mes vidéos les dernières vidéos que j'ai sorties, ils sont vraiment très très très. voilà et moi on vous donne rendez vous à très bientôt bon week-end à vous allez ciao les amis ciao. bye bye <rires>